Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais répondre à la question comment devenir trader professionnel. Actuellement c'est vraiment le moment de se former si vous êtes intéressé par un métier qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent c'est probablement le métier dans lequel vous pourrez gagner le plus rapidement beaucoup d'argent Eh bien euh, vous former au trading, devenir trader professionnel est certainement quelque chose que vous devez faire si vous cherchez une activité qui ne nécessite pas euh, des diplômes puisque vous n'avez aucune, euh, aucune université qui va vous former pour devenir trader professionnel et le mieux est de vous former par vous-même en suivant des formations. C'est ce que je fais depuis euh, des années et euh, je peux vous assurer que vous arriverez rapidement à des bons résultats si vous êtes sérieux, si vous sélectionnez de bonnes formations qui vous permettront de trouver exactement la méthode qui vous convient le mieux. Et une fois que vous aurez des bons résultats réguliers, disons après 2-3 ans de pratique et de bons résultats, eh bien je peux vous assurer que vous n'aurez aucun problème pour trouver des investisseurs. Actuellement, vous savez euh, comme moi que laisser son argent à la banque ne rapporte plus rien. Donc euh, les personnes qui veulent euh, trouver une rentabilité pour leur argent sont très très intéressées de placer leur argent euh, entre les mains de traders professionnels qui pourront leur euh, garantir un résultat euh, régulier. Donc euh, il n'est pas étonnant de trouver des, des traders qui font 30 à 40 de rendement par an. Alors euh, bien sûr euh, ils ne vont pas vous donner tous leurs gains mais euh, disons que vous pouvez espérer obtenir 10 euh, 15-20% de rendement sur vos placements, ça c'est quelque chose de, de réaliste et euh, de plus en plus de traders professionnels sont sollicités de cette manière là pour euh, faire fructifier l'argent de, de ceux qui ne savent plus où le placer. Vous savez qu'en Belgique par exemple, je crois que c'est un des pays d'Europe où les, les Belges ont le plus d'argent encore euh, placé dans les banques mais bientôt cet argent va être taxé. Déjà il ne rapporte plus rien donc il va y avoir énormément de personnes qui vont être intéressées par des traders professionnels qui peuvent leur garantir donc de faire fructifier cet argent. C'est donc quelque chose auquel vous devez vraiment songer, n'hésitez pas à acheter différentes formations au trading, bon j'en ai suivi quelques-unes, je ne vais pas je ne veux pas lancer une polémique ici sur certaines formations que j'ai suivies, toutes ne sont pas bonnes mais bon c'est un peu la, euh, la règle du jeu, éventuellement en privé je pourrais, si vous choisissez certaines formations, si vous hésitez je pourrais vous donner mon avis, j'en ai suivi euh, quelques unes. Mais euh, en tout cas il, est, il y a moyen de trouver des, des bonnes formations de qualité qui vous permettront d'arriver à des bons résultats, devenir un bon trader. Une fois que vous êtes un bon trader, vous n'avez plus de soucis pour votre avenir. Donc euh, que vous tradiez, que vous commenciez avec un petit compte de 2000, 2000, 5000 euros pour votre compte personnel, euh, peu importe, mais après, euh, bien sûr, vous n'aurez aucune difficulté lorsque vous pourrez montrer que vous avez des bons résultats à trouver soit dans votre famille, soit dans vos amis, soit en dehors de ça, des personnes qui vous confieront de l'argent pour euh, le faire fructifier. C'est évident, donc actuellement on est vraiment à, dans une période clé où euh, beaucoup de gens vont chercher euh, à investir euh, des sommes importantes euh, auprès de traders. Il y a des fonds internationaux euh, qui, qui ont des sommes, euh, des sommes faramineuses, euh, même des milliers de, de milliards euh, en gestion. Et euh, donc bien sûr, euh, des particuliers comme vous comme moi, on peut très bien trouver également euh, des sommes parfois quelques millions euh, pour trader euh, donc et, et bien gagner sa vie de cette manière-là. Donc euh, devenir tr trader professionnel, la clé c'est se former, vous avez des tas de formations euh, actuellement en ligne qui vous permettront d'apprendre, ça vaut la peine d'investir quelques centaines, quelques milliers d'euros euh, pour vous former et euh, ça vaut mieux que de passer des années à user vos fonds de culotte euh, sur, des, sur des bancs, dans des écoles ou des universités. Il vaut mieux vous former à la maison avec des formations en ligne et euh, vous pourrez devenir vraiment un très bon trader de cette manière-là. Donc si vous vous êtes intéressé par euh, des formations au trading, je peux vous proposer déjà les miennes. Vous avez un lien ici en dessous de, de la vidéo. Euh, vous pouvez regarder également l'avis de, de mes étudiants donc euh, je ne dis pas que c'est la meilleure formation au monde mais en tout cas euh, euh, j'ai pas mal d'étudiants qui sont satisfaits je continue moi-même à me former aussi donc euh, j'ai toujours eu cette envie d'apprendre donc euh, je progresse, je continue à progresser et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire euh, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir mais en tout cas avec euh, le métier de trader, devenir trader professionnel, on a au moins l'assurance que notre, euh, notre avenir est assuré, qu'on a la sécurité de pouvoir gagner toujours de l'argent, alors qu'avec un emploi, on n'a pas cette sécurité. Et euh, avec les retraites, les pensions qui, qui vont bien sûr euh, bientôt disparaître, c'est une évidence, euh, il vaut mieux trouver une autre activité. Donc, Devenir trader, on peut le faire à n'importe quel âge, que vous ayez une vingtaine d'années ou que vous ayez 70 ans, vous pouvez toujours apprendre à devenir trader et à gagner pas mal d'argent. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et si vous souhaitez commencer à vous former vous avez les liens de mes formations ici en dessous des vidéos et ici en haut également dans le coin supérieur de, de ma vidéo vous avez un petit i et vous aurez accès également à mes formations. Voilà j'espère vous retrouver bientôt dans une de mes prochaines vidéos au revoir